Okay. Bonsoir, euh, du coup je voulais vous demander tout simplement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait supprimer l'aide au développement Il y a eu, y a eu euh, un certain nombre d'ouvrages euh, qui, euh, qui l'ont proposé en tout cas, euh, des Africains l'ont proposé, car lorsqu'on regarde les, les trois premières catégories euh, euh, du, du, du CAD, euh, établi par, par le comité de développement du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 Maurice Strong, qui, qui était le rédacteur de tout ça pour le programme de et il a, il a été mis au pied du mur par le gouvernement des États-Unis qui a dit Vous, le programme, de, le programme des États-Unis pour l'environnement, occupez-vous simplement de pollution. Vous occupez pas de tout ça. Hein. Voilà. C'est à, à la suite de ça qu'il y a eu, en fait, le rapport Brundtland et puis le, le premier sommet d'Orio, 92, 87 92, et, et où là est née l'idée ambiguë.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 pays pauvre, pays riche, parce que chez nous, enfin dans, dans nos pays, chez nous, c'est façon de parler, hein. Il euh, y a aussi des gens qui sont très pauvres. Donc, mais c'est pas les mêmes indicateurs qui peuvent être, fonctionner. Euh, les, les indicateurs dits sexo spécifiques, c'est-à-dire, euh, ouais, c'est-à-dire euh, selon le genre que, que tu as, ben bah, voilà, tu, tu, es, tu es, tu es réprimé, tu te développes moins que, que d'autres. Bon, en, en gros le qui, qui, qui retrace le processus de patriarcal, de domination dans les pays. Maintenant, il y a un nouvel indicateur euh, qui, qui a été promu l'année dernière euh, qui euh, ajuste tout ça aux pressions de, de, de, de ces sociétés sur la nature. Donc, il y a, il y a un progrès. Donc, on revient quelque part, contre forcé, aux intuitions de l'éco-développement des, des années, des années 70-80, 70 plutôt, hein, voilà, on y revient. Mais euh, il était temps. Donc, euh, tout, ça, tout ça nous renvoie peut-être euh, euh, à la question de la période dans laquelle on se trouve et, et de l'aide au développement dans cette période. Bah, le le PNUE parle dans la période de l'Anthropocène. Alors, moi, je préfère dire du capitalocène, mais c'est pour, pour répondre un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir euh, qui serait un peu plus anthropologique. Voilà. Moi, je pense, je, je, je pense que euh, c'est dans, dans, dans ce contexte qu'il faut voir, qu'il faut voir de façon déterminée, délibérée. Euh, mais c'est nous, après les peuples. Et, bon, voilà, ils ont, ils, bon, euh, la, la question du développement comme un développement euh, éco, écologiquement possible. Comment, comment on doit faire Ça pose la question de la croissance, de la décroissance, la, la croissance partielle, décroissance, etc., etc. Un grand nombre de... de, de oui, le, le premier intellectuel qui a fait une critique vraiment très uh, radicale de la notion de, de, de, de développement et encore plus d'aide au développement, c'est Ivan Illich uh, dans un bouquin qui s'appelle « uh, le Dictionnaire du développement ».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 Euh, prédéterminé qui est celui qui, a, euh, qui, a, euh, qui est suit des, des sociétés occidentales et donc on, on demande euh, aux, sociétés, aux sociétés du Sud hein, euh, euh, de, ra de rattraper leur, leur, leur, rapport de, leur, leur, leur retard de développement mais dans le cadre, dans le cadre du système capitaliste et donc euh, l'approche la, la, qui est proposée par un certain nombre de gens c'est de dire mais